Salut les loulous, comment allez-vous Aujourd'hui euh, il est tôt, c'est dimanche et je prends le temps d'enregistrer cette vidéo juste pour partager avec vous la joie et le bonheur d'avoir vécu deux journées de formation absolument fantastiques avec un groupe de gens et vous savez, ce sont de ces moments tellement enrichissant parce que vous êtes vous créez des liens avec des gens avec qui vous partagez une même expérience, avec qui vous partagez des mêmes émotions, avec qui vous partagez des rires euh, et puis même des apprentissages et où vous vous sentez enrichi sur tous les niveaux. Je voulais juste... Euh, partagez avec vous mon sentiment de gratitude et de joie d'avoir vécu ces moments qui nourrissent l'âme et j'espère que vous vivez la même chose dans votre vie peut-être vous, vous souvenez-vous de périodes dans votre vie où vous avez en effet créé des liens euh, au travers euh, de formations au travers d'événements euh, quel que soit l'événement même si ce n'est pas euh, une formation euh, des événements où vous vous êtes senti lié à des gens à jamais euh, des choses que vous n'oubliez jamais peut-être ce sont des souvenirs qui remontent à très loin peut-être pas mais voilà, c'est toute la richesse de ces événements humains où un groupe de personnes vivent une même expérience, partagent des mêmes expériences, que ce soit le soir, au restaurant, vous connaissez ces, ces moments-là, c'est des moments qui deviennent inoubliables. En plus, bien entendu, de la richesse et de la qualité de, de la formation que l'on a reçue, on, on, on en sort euh, avec un sentiment d'enrichissement de, euh, euh, intellectuel morale et puis euh, même euh, du cœur. Merci encore, et petit clin d'œil à Christine Morlet, conférencière professionnelle euh, certifiée euh, CSP, une certification américaine pour des conférenciers, c'est le top du top, la crème de la crème. Merci à toi Christine d'avoir euh, mis en place cette formation, merci à toi Véronique qui est son assistante et qui a, qui a une, fait une prestation extraordinaire, et puis à tous les participants, je pense à toi Guy, je pense à toi David, je, voilà, je suis... Je, je suis euh, je, je, je suis encore euh, euh, ému de tout ce qui s'est passé. Et merci à toi, Lise, euh, pour, euh, pour ces bons moments passés ensemble. Je vous dis, soyez heureux et simplifiez-vous la vie.